Je vous cache pas qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé YouTube avec des gameplay Call of Duty, jamais je me serais imaginé vous parler à la fin de médicaments et d'industrie pharmaceutique. Mais bon, on est là, c'est plutôt pas mal, non Aujourd'hui, nous allons parler de l'industrie pharmaceutique, mais plus précisément de l'industrie pharmaceutique américaine. Bon, ces dernières années, je vous fais pas un dessin avec le Covid, etc. On a beaucoup entendu parler de Big Pharma, des mastodontes de la santé, des big sociétés de médicaments et consorts. Et en lisant quelques articles et en trouvant un petit peu de documentation, je me suis rendu compte qu'une partie de leur pratique bien que légal était souvent très très très dégueulasse et un petit peu limite et c'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Bon pour commencer on va parler de médicaments. Pour pouvoir parler de médicaments il est très important de se renseigner sur quelques points notamment dans la conception de ces derniers car on sait qu'en général faire un médicament c'est compliqué, c'est cher etc mais à quel point Et pour en fait tout simplement avoir la réponse ou en tout cas une réponse qui est peut-être proche de la vérité on va pas se casser la tête on va demander à notre bon vieux chat GPT. Alors combien coûte le développement d'un médicament le coût moyen du développement d'un médicament peut varier considérablement, mais selon les estimations, on est entre un demi milliard et 2 milliards de dollars pour mener à bien tout ce qui est études, l'approbation des autorités réglementaires, et ça peut aller plus haut ou alors plus bas selon plein de facteurs, donc comme on, on le voit, la complexité du médicament, les coûts de la recherche et développement, les coûts réglementaires, blablabla. Bla bla bla. Mais grosso modo, on a une première fourchette, c'est plutôt pas mal, 500 millions à 2 milliards. Alors maintenant qu'on a une fourchette et une estimation de combien ça coûte, je me dis qu'il y a quand même des risques, non Ça doit être un petit peu compliqué, ça doit être difficile de le faire c'est quoi les risques alors, on le voit, risque scientifique, les médicaments peuvent ne pas être efficaces ou présenter des effets secondaires. Risques réglementaires, ils peuvent ne pas satisfaire les exigences réglementaires et être rejetés pour cette raison-là. Les risques financiers, ça peut être tellement coûteux en investissement que ça peut, à la fin, ne pas être rentable en termes de vente. Il y a les risques commerciaux, d'accord Ça peut être remplacé par des concurrents, ne pas rencontrer les attentes du marché. Ou enfin, les risques juridiques, à savoir aller enfreindre la propriété intellectuelle d'un autre médicament existant. Ah oui, ok, mais donc, en fait, avec tous ces risques et tout ce coût il y a combien de médicaments qui sont développés qui partent du coup de l'idée jusqu'à la mise sur le marché Un pourcentage à peu près de médicaments développés qui réussissent à être vendus à la fin. Le taux de réussite du développement d'un médicament est relativement faible, environ 10 à 15 Seulement des médicaments qui entrent en essai clinique finissent par être approuvés et commercialisés. Les nombreux obstacles, les incertitudes, les réglementaires, bref toutes les raisons qu'on a vu avant sont l'explication de ce taux de réussite très bas. Donc voilà pour les premières questions. Je sais que GPT n'est pas euh, le plus fiable et qu'il a aussi ses coquilles, mais vas-y, je me dis que c'est quand même suffisamment précis, ça ajoute un peu d'interactivité dans la vidéo, c'est cool. Maintenant qu'on a mis en place ça, allons voir comment ça fonctionne du côté des États-Unis. Alors aux États-Unis, quand un médicament est accepté, son brevet est approuvé pour 20 ans. Pendant 20 ans, ça te donne l'exclusivité de l'exploitation pour l'entreprise qui l'a créé et qui peut du coup le pricer, donc mettre le prix qu'elle souhaite sur celui-ci. Alors autant vous dire que c'est rarement cheap, d'accord Mais techniquement parlant, au bout de 20 ans, ça tombe dans le domaine public, OK Et c'est à ce moment qu'en général d'autres entreprises pharmaceutiques en profitent pour créer des médicaments médicaments génériques alternatifs qui sont euh, on va dire plus ou moins des copies hein, on va pas se mentir hein, plus ou moins des médicaments très proches de celui qui était protégé pour justement pouvoir être en concurrence qui permet de manière générale de faire en sorte que le traitement coûte moins cher et ça profite aux patients sauf que dans ce système qui sur le papier est plutôt pas trop mal d'accord parce que ceux qui ont pris les risques au début ont réussi à trouver une solution quelque chose de très cool c'est normal qu'ils puissent être protégés dans un premier temps on va voir qu'il y a quand même une coquille et une coquille qui n'est pas des moindres, et c'est la raison de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, aux États-Unis, quand tu as sorti un médicament et qu'il a été validé pour les 20 premières années, il est tout à fait possible de continuer un peu le développement de ce médicament. Notamment en lui trouvant par exemple des propriétés nouvelles, des utilisations détournées, des fois pour d'autres maladies. C'est pas la première fois, il hein, y a plein de médicaments qui sont faits pour X, mais qui peuvent être également utiles dans YK, des dosages spécifiques et autres. Et en fait, cette pratique, ça permet d'ajouter au fur et à mesure comme ça des brevets. Et à mesure du temps, si tu ajoutes des brevets, ça permet d'allonger la durée de protection juridique autour du médicament et donc d'aller plus loin que les 20 ans initiaux. Et ça, ça empêche les compétiteurs d'entrer sur le marché et ça permet à l'entreprise de continuer à commercialiser sa solution au prix fort. Alors, petite précision, ceci dit, un médicament possède souvent des dizaines de brevets associés au début, d'accord Il n'y a qu'une partie de ces brevets qui, au fil du temps, peuvent être un petit peu allongés et ces nouveaux brevets doivent être approuvés, d'accord Mais une partie des anciens brevets peuvent tomber dans le domaine public pendant que d'autres peuvent être allongés, voilà petite précision, si jamais. Mais ça permet quand même de protéger un petit peu euh, le médicament au-delà des 20 ans requis, selon ce qu'on a réussi à y trouver, selon ce qui a été approuvé, etc. Sachant que 100% des brevets ne sont pas forcément approuvés. Donc, première arme pour pouvoir utiliser ton médicament plus longtemps, des nouveaux brevets, du développement, etc. Et c'est là qu'entre en scène la deuxième arme pour permettre ceci. Les... Procès. Car oui, en plus de maintenir leur monopole au-delà des 20 ans, ce que font les géants de l'industrie pharmaceutique aux états unis ils s'attaquent très souvent à toute entreprise concurrente qui a vu son médicament accepté et être sur le point d'être commercialisé. Et en fait, des fois, c'est de manière justifiée, mais très souvent, également, c'est de manière fallacieuse. Et ça, ça permet de gagner des années de procédure. Et pendant ce temps-là, ils continuent à s'en mettre plein les poches avec le médicament dont ils ont la seule propriété et dont ils gèrent le prix à 100%. Et autant vous dire que des fois, le prix... Il peut aller très haut, mais ça, on va le voir un tout petit peu après. Sachant qu'en plus souvent, ces process terminent souvent avec un arrangement entre les deux parties, avec une somme d'argent, ou alors des fois un lancement retardé, voire des royalties, Tant dire que c'est une arme extrêmement puissante pour pouvoir permettre de faire ça. Alors, vous êtes dégoûté de ce que vous venez d'entendre C'est normal, très bien, c'était la théorie. Maintenant, on va ouvrir la boîte de Pandore au gros fils de chien, et je vais vous montrer ce que ça donne dans la pratique, dans la vie réelle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Abvi Alors, je suppose que non, d'accord, mais Abvi, c'est un mastodonte de l'industrie pharmaceutique américaine, d'accord Ils sont spécialisés dans la recherche de médicaments contre l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, le psoriasis et d'autres. Abvi, ils ont 30 000 employés, 46 milliards de chiffre d'affaires en 2020, donc 4,6 milliards de résultats nets. Autant vous dire que chez Abvi, ça se met très très bien. Mais Abvi, c'est également le possesseur du brevet de Lumira, d'accord Lumira, c'est un médicament, c'est leur médicament phare, c'est celui qui leur apporte une bonne partie de leur revenu et c'est celui qui a généré, asseyez-vous bien, d'accord Posez-vous, asseyez-vous, il a généré depuis sa mise sur le marché près de 210 milliards de dollars. On est sur quasi un dixième du PIB français annuel pour un seul médicament. C'est plutôt propre. En général, les grosses sociétés elles ont toutes comme ça un ou deux médicaments qui leur fait euh, énormément d'argent. Donc Lumira, c'était un traitement qui coûtait assez cher, d'accord, à peu près 50 000 dollars euh, annuels, mais qui devait avoir, d'après les prévisions, son prix qui risquait de baisser succinctement à partir de 2016, avec notamment l'entrée sur le marché d'un nouveau médicament développé par une société qui s'appelle Amgen, c'est l'un des compétiteurs d'Abvi. Retenez le nom d'Amgen, on va en parler juste après. Mais en gros, Amgen avait prévu de sortir un médicament générique similaire à l'Umira à partir de 2016 à l'expiration du brevet, et ce qui risquait du coup... De faire descendre les prix Mais ça c'est dans un monde où tout va bien C'est dans un monde où ça se passe comme la loi l'avait prévu Mais la loi elle a prévu d'autres choses Et on va voir comment Abvi a réussi à maintenir son monopole dantesque sur Lumira Tout d'abord comme je l'avais dit en début de vidéo En ajoutant au fur et à mesure des brevets, brevets Pour allonger la protection de certaines propriétés du médicament Donc par exemple sur l'un des premiers brevets de Lumira d'accord, Il était écrit que ça pouvait aider dans le traitement d'une autre maladie La spondylarthrite ankylosante C'est une maladie pas très sympa J'ai lu des pages Amélie.fr et tout Ça te fait des inflammations chroniques aux articulations, des douleurs et tout ça, ça va, ça vient, c'est horrible. Alors ça, c'était dans le brevet initial posé en 96, ok En 2014, ils ont déposé un nouveau brevet, d'accord, démontrant que oui, effectivement, ça aide dans le traitement de cette maladie, mais avec un dosage spécifique de 40 mg. Là, à partir de ce moment-là, c'était un traitement viable. Le brevet a été accepté et ça permet de le rallonger. Et le brevet qui devait s'arrêter en 2016 s'est vu allongé de 11 ans, jusqu'en 2027, du coup. Ah, pas mal, ok. Donc on a vu le volet ajout de nouveaux brevets pour protéger un petit peu ton médicament et étendre son ex Ajoutons maintenant le, le côté procès de la chose. Ah bah oui, parce que... <rire> Alors en fait, c'est très simple. Avi a poursuivi l'intégralité des neuf sociétés pharmaceutiques qui étaient en passe de proposer un produit concurrence qui aurait permis de baisser les prix, et notamment Amgen. Toutes ces sociétés se sont épargnées la longue bataille juridique et ont accepté de décaler la sortie de leurs médicaments à 2023. D'après l'article du New York Times la semaine dernière. <rire> les nouveaux médicaments pour Lumira, ça y est, sont effectivement sortis publiquement, euh, ce qui fait baisser le prix de la chose. Mais... Là, vous vous posez la question, vous dites, mais pendant ce temps-là, de 2016 à 2023, qu'est-ce qu'ils ont fait du côté de chez Ambi Eh ben, c'est simple. Ils ont passé le prix du traitement annuel de 50 000 dollars, ok, donc 4 000 par mois, c'est très élevé, à 88 000 dollars annuels, ce qui vient conclure, asseyez-vous, la... 30e hausse de prix du traitement depuis son autorisation de mise sur le marché. Il est estimé que ce stratagème de AbbVie a coûté 2,2 milliards supplémentaires aux contribuables américains via Medicare. D'accord, Medicare, c'est le système qui prend en charge le traitement, notamment, de 42 000 patients. Et ce, juste entre 2016 et 2019. 2,2 milliards supplémentaires euh, par rapport aux 50 000 que ça coûtait euh, annuel. Bref, vous avez compris un peu ce que j'essaye de dire, mais c'est une dinguerie. Donc là vous avez envie de vomir, hein. je suppose là vraiment vous êtes dégoûté, vous, vous dites mais frère qu'est ce que c'est, c'est n'importe quoi, what the fuck, bah bon, pas de problème. Donc vous vous rappelez d'Amgen là, on en a parlé juste avant, on va parler d'eux maintenant parce que c'est pas, pas fini là. Amgen il possède également son médicament Star et celui-ci s'appelle l'Embrel. Embrel, Embrel, on va dire Embrel, ok. Embrel c'est plus chill, ok, on est sur 74 milliards de dollars de revenus depuis 2002, ok, et comme Abvi, ils ont construit un mur de brevet autour de leurs médicaments rendant impossible, ou en tout cas très compliqué, la mise sur le marché de médicaments génériques, concurrents et moins chers. Et là, on a un graphique. Voici le graphique issu d'un site, euh, bon, toutes les sources sont dans la description. Hein. Mais ça vous résume un peu le but de ces brevets. En bleu foncé sur ce graphique, c'est les brevets cruciaux, d'accord, extrêmement importants, qui ont permis de bloquer les compétiteurs et qui ont permis à Amgen de continuer de contrôler le prix comme bon leur semble. Et comme vous le voyez, il est prévu grâce à ces brevets supplémentaires que ça continue jusqu'en 2029, soit, asseyez-vous bien, 37 ans après la sortie du médicament, 17 ans après l'expiration de ses premiers brevets initiés ce qui permettra à Amgen d'ici là de pouvoir générer à peu près 100 milliards de dollars au total sur ce médicament euh, depuis sa sortie. Et pourtant aux états unis ils avaient essayé de corriger ça. En 2010, les états unis avaient adopté une série de lois afin de permettre de faciliter en gros l'arrivée et l'émergence des compétiteurs sur le marché du, euh, du médicament, notamment via les génériques, afin de baisser les prix d'accord, de certains traitements. Mais bon, force est de constater quelques années plus tard que euh, qu'avec son système actuel, énormément de sociétés arrivent à en abuser et ça c'est au détriment des patients. Et d'après l'article du New York Times qui a fortement inspiré ma vidéo il y a énormément dans cet article en fait je vais même pas me casser la tête de témoignages de patients qui expliquent un peu leur réalité et leur réalité elle est pas belle la réalité c'est que à cause de ces manipulations notamment de Abvi sur l'Umira d'accord il y a énormément de patients qui ont peur ou alors qui n'ont pas pris leur retraite alors qu'ils auraient pu le faire parce qu'ils avaient peur de ne plus pouvoir payer leur dose d'Umira et donc de se retrouver à nouveau dans la douleur ok plus loin dans ce même article il y a une patiente qui a expliqué que son employeur donc aux états unis bon, niveau protection de santé etc je suis pas totalement au fait mais je sais que des fois c'est payé par l'employeur, je sais que des fois il y a Medicare, je sais que des fois il y a même des sociétés directement pharmaceutiques qui donnent une partie du traitement pour pas cher à certaines personnes sous certaines conditions, notamment sur l'Umira c'est également le cas mais bref. Cette personne elle a expliqué que elle coûtait à son employeur avec son traitement euh, d'Umira 70 000 dollars annuels, là son employeur est venu le voir et a fait coucou coucou, euh, 70 000 dollars annuels avec l'assurance privée tout ça machin ça coûte, ça coûte un peu cher, est-ce que ça te dit euh, si tu vas essayer de te le choper ailleurs et on met ça en place Oui, ok bah super, et bah tu vas y aller et cette meuf est allée au Bahamas, donc les Bahamas c'est juste à côté des États-Unis où elle a réussi à obtenir le pass... enfin le, le, le, le médicament pour largement moins cher, d'accord Parce que au Bahamas, il y a un contrôle des prix beaucoup plus élevé de la part de l'État, qui fait qu'ils peuvent pas venir et dire hey, hey, 88 000 dollars annuels, ma gueule. Alors je sais pas si ce problème est essentiellement américain, d'accord Mais j'ai quand même l'impression qu'en Europe, avec notre réglementation, on est peut-être un peu moins exposé à ce genre de pratique. Après, peut-être, tu vois Je suppose. Hein, peut-être dans les commentaires, certains s'y connaissent mieux et ont un exemple de ça. Mais par exemple, du coup, sur un des autres articles que j'ai utilisé pour cette vidéo, il y a le cas pratique de l'Embrel d'accord Donc par exemple pour Lembrel, en 2016, il y a eu les premiers compétiteurs du médicament qui sont sortis et ils ont réussi à récupérer 40% du marché. Résultat, le prix du traitement de Lembrel, il est descendu jusqu'à 9200 dollars annuels, 800 balles par mois, plus ou moins, au lieu des dizaines de milliers de dollars actuels qui coûtent aux états unis Résultat, le chiffre d'affaires européen d'Amgen a perdu près de 20% juste avec ça. Genre en 2020, ils étaient plus qu'à 1,4 milliard en descente de 300 millions. Alors comme on l'a vu au début de la vidéo, le développement d'un médicament, c'est long, compliqué, risqué, coûteux, et la défense de ces géants de l'industrie parce qu'ils ont quand même essayé de se défendre. Alors que ce qu'ils font, c'est déjà c'est légal a priori, même si c'est pas toujours le cas. J'ai trouvé par exemple le cas d'une société qui s'appelle Byron quelque chose, je crois, qui avait des traitements anti-cancer et qui s'est fait, euh, on va dire, condamner par la justice américaine qui a prouvé que en fait pendant dix ans ils ont fait que d'essayer d'abuser du système pour essayer de faire en sorte de laisser les prix hauts, notamment via les différents mécanismes que je vous ai expliqué. En fait, la défense de ces gens, c'est on est dans notre droit, ce qu'on fait c'est pas forcément mal et surtout cet argent qu'on récupère avec ces prix élevés, ça nous permet de pouvoir offrir une partie du traitement à des gens. De manière gratuite. Alors apparemment, ça c'est ce qu'ils disent. Je, je, ça doit être vrai, tu vois. Mais je sais pas à quel point. C'est ça qui fait que le médicament a un prix élevé aux États-Unis. Et puis surtout, au-delà de ça, ils disent ça nous permet de réinvestir dans de la recherche supplémentaire pour des traitements supplémentaires, des patients supplémentaires, des médicaments. Bref, vous avez capté un petit peu l'idée. Ils disent c'est qu'ils réinvestissent une bonne partie pour pouvoir développer de nouvelles choses. Bon, c'est un arbitrage quand même un, un peu compliqué, d'accord. Mais j'ai quand même l'impression que c'est souvent au détriment du patient. Je pense qu'avec tous ces systèmes là, tous ces bails, il y a énormément de patients qui n'ont jamais pu avoir accès à un traitement qui était juste Juste trop cher pour eux, ou peut-être juste inaccessible, et qui en sont sûrement morts et que ce système est peut-être un peu bourré de failles. Je me dis quand même que c'est de gros enfoirés, mais à côté de ça, j'ai pas vraiment de solution. Je sais pas vraiment si les États-Unis peuvent prendre des mesures pour corriger ça quand on connaît un petit peu la façon dont est faite les choses là-bas. Voilà. Qu'en pensez-vous Voilà, je sais quoi, la fin de la vidéo, j'ai pas vraiment de, de, de voix à vous donner ou de conclusion purement à donner. Dites-moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires. Et si vous euh, vous êtes beaucoup plus, parce que je sais qu'il y aura des dizaines de milliers de vues dessus donc il y aura sûrement des gens qui s'y connaissent un peu plus que moi. Moi, quand je fais une vidéo, je fais mes recherches, je trouve des articles, j'essaye de pousser le truc au maximum, mais à côté de ça, je n'ai jamais fait d'études dans la dans la chose, donc s'il y en a qui euh, s'y connaissent largement mieux que moi, et il y en aura. Si j'ai dit une approximation, c'est un truc pas cool, ou si vous voulez apporter une précision, les commentaires sont pour vous, et si je me suis trompé, si j'ai fait une gaffe, je l'épinglerai, voilà. Donc allez lire le commentaire épinglé s'il y en a un, on sait jamais, ça pourrait éviter que je propage quelque chose de faux, mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a pas trop énervé, même si je pense que ce serait légitime que ce soit le cas, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ciao